Et je me souviens enfin que je suis un témoin et je me souviens. Tu m'as laissé suivre chacun de mes pas, tu m'as laissé jouir de chacune de mes joies, tu m'as dit Oh, oh, oh, oh, ça passera. Oh, oh, oh, ça passera. Et je me Que je suis un témoin et je me Des raisons à tout ça Des choses que l'on ne nous dit pas Des choses que l'on ne nous dit pas Et je me souviens Que je suis Un Témoin Et je me